Shimiri le bourreau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau Thank you Father, Father thank you, thank you, thank you, Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, merci pour tes projets, merci Seigneur Père pour ton amour, merci pour tout ce que tu fais, merci pour ta volonté, merci pour ta parole, Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, merci, merci, merci. À toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur, ce soir, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi en ce soir, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta fidélité. Béni soit ton Saint Nom, béni sois-tu, Adonai, béni sois-tu, Agneau de Dieu, béni sois-tu Saint-Esprit, béni sois-tu roi des rois, béni sois-tu Dieu puissant, béni sois-tu tout puissant, béni sois-tu, roi des rois, béni sois-tu. Ce soir, nous voulons te contempler, ce soir nous voulons oublier, tout le monde, nous voulons oublier, nos fadeaux, nous voulons oublier tous nos mots. Nous sommes là pour toi en ce soir. Béni soit ton Saint Nom, Seigneur, merci. Quand je regarde ta sainteté Et quand je contemple ta bonté Les choses qui m'entourent Ne valent plus rien pour moi Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, eh, oui, t'adorer, eh, Seigneur, ma raison. De vivre, ma raison de vivre, c'est de t'adorer, et je veux t'adorer, Papa, et oui, t'adorer, Saint-Esprit. Tu es la raison pour laquelle je vis. Tu es la raison pour laquelle je vis, Seigneur. Tu es la raison pour laquelle je vis pour t'adorer, mon Dieu. Tu es la raison, Tu es la raison pour laquelle je vis, Seigneur. Tu es la raison pour laquelle je vis, je vis, tu es la raison pour laquelle je vis pour t'adorer mon Dieu. Oh, oh, quand je regarde ta sainteté, et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent n'ont plus d'importance pour moi. Oh, oh, oh. Oui, je découvre la joie de t'honorer ce soir, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Jésus. Qui importe pour moi Oui, je t'adore Je suis là pour toi en ce soir, Jésus. Ma raison de vivre, ma raison de vivre désormais, c'est de t'adorer. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Je t'adore... Oh Seigneur... Tu es la raison pour laquelle... Je vis... Toi seul est la raison pour laquelle... Tu es la raison pour laquelle... Je vis... Tu es la raison pour laquelle... Je vis pour t'adorer, mon Dieu. Ce soir, nous voulons t'acclamer, Jésus. Ce soir, nous voulons élever ton Saint-Nom. Ce soir, nous voulons te proclamer, Jésus. Ce soir, nous sommes là pour reconnaître tes bienfaits. Ce soir, nous sommes là pour te dire merci. Ce soir, nous sommes là pour élever ton nom encore plus haut. Ce soir, nous sommes là pour te rencontrer. Ce soir, nous sommes là pour te dire merci, adorateur, adoratrice. En ce soir, est-ce que tu peux élever la voix et commencer à rendre toute la gloire à l'éternel Dieu lui merci pour ta vie. Dieu lui merci pour, pour tout ce qu'il a fait pour toi durant cette semaine. Est-ce que tu peux élever la voix en ce soir et commencer à bénir le nom de l'éternel Est-ce que tu peux élever la voix en ce soir et commencer à bénir le nom de celui qui t'a aimé le premier. Est-ce que tu peux élever la voix en ce soir pour commencer à célébrer celui qui t'a sauvé Est-ce que tu peux élever la voix en ce soir pour exalter le roi des rois et le seigneur des seigneurs Est-ce que tu peux élever la voix en ce soir pour magnifier le seigneur de l'univers Est-ce que tu peux élever la voix en ce soir pour exalter celui qui est roi Est-ce que tu peux élever la voix en ce soir pour célébrer l'agneau immolé Est-ce que tu peux élever la voix en ce soir pour contempler sa majesté Est-ce que tu peux élever la voix en ce pour glorifier celui qui, qui, qui, qui n'a pas de fin? Est-ce que tu peux élever la voix en ce soir pour exalter le Dieu vivant, le Dieu puissant? Est-ce que tu peux élever la voix en ce soir pour proclamer le nom de celui qui n'a pas de fin? Est-ce qu'en ce soir, tu peux élever la voix pour proclamer le nom de celui qui a créé le temps? Il est le tout puissant. Il n'y a personne comme lui en ce soir. Père éternel, nous sommes là pour te rendre la gloire. Ce soir, nous sommes là pour te contempler. Ce soir, nous oublions tout le monde, ce soit nous oublions tous les maux, ce soit nous oublions tous les douleurs, ce soit nous sommes là pour te proclamer, ce soit nous sommes là éternel pour te célébrer, ce soit nous sommes là pour élever ton saint nom, ce soit nous sommes là pour te faire asseoir sur ton trône, ce soit nous sommes là pour te, rendre, pour te rendre toute la gloire. Nous ne venons pas éternel mon Dieu mon roi par notre propre force, nous ne venons pas, nous ne comptons pas sur notre intelligence, nous ne comptons pas éternel mon Dieu sur ce que nous sommes, mais nous comptons sur le Saint-Esprit nous comptons sur le Saint-Esprit. Nous nous basons sur le sang de Jésus pour t'offrir des sacrifices de bonne odeur, pour t'offrir des parfums de bonne odeur, pour t'offrir une louange qui t'est agréable. Nous venons comme Abel, t'offrir le nom de Jésus. Nous venons comme Abel, t'offrir un sacrifice de bonne odeur. Ce soir, nous ne pouvons pas nous taire face à tout T'es bien fait. Ce soir, nous ne pouvons pas fermer la bouche face à tout ce que tu as fait pour nous. Éternel, dans nos sommeils, pendant que nous sommes en train de dormir, pendant que, Éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes, Éternel, dans les profondeurs. Toi, Éternel, mon Dieu, tu as veillé sur nous. Nous te rendons toute la gloire. Toi qui ne sommeille ni ne dort, ce soir, tu mérites qu'on t'élève. Ce soir, tu mérites qu'on parle de toi. Ce soir, tu mérites qu'on te donne la place qu'il faut. Ce soir, tu mérites qu'on te donne l'honneur qu'il faut. Ce soir, tu mérites qu'on te célèbre. Ce soit tu mérites qu'on t'acclame. Ce soit tu mérites qu'on fasse tes éloges. Tu le mérites. Tu mérites encore et encore plus. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Merci pour ton sacrifice. Ce Jésus-là qui a accepté de mourir sur la croix pour nous, ce soir il est digne de recevoir nos acclamations, ce soir il est digne de recevoir la louange, ce soir, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que ce soit dans ton salon, que ce soit dans ta cuisine, que ce soit dans ta chambre, ce soit dit, tu es digne de recevoir ma louange, quel que soit l'endroit où je me trouve, Jésus, je déclare que tu es digne de recevoir ma louange, tu es digne de recevoir mon adoration, tu es digne de recevoir mes acclamations, tu es digne de recevoir ma reconnaissance, tu es digne de recevoir mes actions de grâce. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne de recevoir la louange. Jésus, ce soir, je, je, s'il te plaît, laisse-moi te contempler. S'il te plaît, laisse-moi t'offrir des sacrifices de bonne odeur. S'il te plaît, laisse-moi t'offrir ma reconnaissance. Jésus, s'il te plaît, ce soir, entends, entends, entends, entends, entends les chants qui, qui sortent de mon cœur ce soir. Jésus, s'il te plaît, entends les paroles qui viennent du plus profond de mon cœur ce soir, ce soir j'oublie tout le monde, ce soir j'oublie j'oublie le problème, j'oublie les difficultés, j'oublie les mots, j'oublie les situations compliquées ce soir j'oublie tout ce que j'ai entendu tout ce qui ne glorifiait pas ton nom que j'ai entendu, ce soir j'oublie tout cela et je me concentre sur toi je suis focalisé sur ta personne Jésus je suis là pour toi en ce soir je suis là pour toi en ce soir un adorateur là en ce soir pour toi une adoratrice est là en ce soir pour toi Jésus c'est toi qui prime en ce soir, Jésus c'est toi qui es l'alpha et l'oméga en cette soirée tu es l'alpha et l'oméga en cette soirée tu es l'alpha et l'oméga en cette soirée tu es l'alpha et l'oméga en cette soirée le pro prokoto prekada baaye de bo Jésus c'est toi qui es la star en ce soir Jésus c'est toi qui es la star en ce soir le pasete kalebolo de braka ndebere bo se le prokoto prekada baaye de bo se ta Jésus c'est toi que nous sommes venus produire en ce soir jamais un homme n'a parlé comme toi, jamais un homme n'a fait des miracles comme toi jamais un homme n'a pu guérir les malades par, par, par, par la parole jamais un homme ne pourra faire comme toi tu es unique en ton genre qui est comme toi, qui peut s'égaler à toi, ce soir nous sommes là pour toi ce soir nous sommes là pour toi nous sommes là pour toi, à tes pieds nous sommes là pour te contempler à tes pieds, nous voulons plus de toi ce soir l'ébauché que te porobozonto pré cadeba adorateur adoratrice je ne sais pas et, et, je ne sais pas quel endroit tu te trouves ce soir mais quel que soit l'endroit où tu te trouves prends une position d'adoration abandonne toi entre les mains de l'éternel ce soir, oublie tout le monde. Ce soir, oublie, oublie, oublie tout le monde. Ce soir, oublie tout, oublie, oublie, oublie, oublie tout ce qui veut t'empêcher de glorifier l'éternel. Oublie tout le monde ce soir. Dis, Jésus, je suis là pour toi ce soir. Jésus, je suis là pour, pour toi ce soir. Jésus, je suis là pour toi ce soir. Jésus, je suis là pour toi ce soir. Jésus, je suis là pour toi ce soir. C'est toi que je veux regarder ce soir. C'est toi que je veux contempler ce soir. C'est toi que je veux admirer ce soir. C'est toi que je veux apprécier ce soir. C'est toi que je veux exalter ce soir. Je veux, je veux installer, c'est toi que je veux introniser ce soir, je veux te faire asseoir par ma louange ce soir, je veux te faire asseoir sur ton trône par mon adoration ce soir, c'est toi que je suis venu contempler, c'est toi, toi que je suis venu contempler ce soir, je te rends toute la gloire Seigneur Père. Merci pour le sang de Jésus qui me sanctifie, qui sanctifie tous les adorateurs adoratrices. Merci pour ta présence Saint-Esprit. Tu as dit là où deux ou trois sont assemblés, tu es là. Saint-Esprit, nous te rendons toute la gloire. Saint-Esprit, nous te voyons maintenant en train de toucher nos cœurs. Nous te voyons maintenant en train de nous donner la stratégie qu'il faut. Nous te voyons maintenant en train de nous donner la, la, la louange qu'il faut pour toucher le cœur de Dieu. Nous te voyons Saint-Esprit en, en, en, en train de nous donner les chantiques spirituel qu'il faut pour toucher le cœur du Père, nous te voyons en train de nous dire ce que le Père veut ce que le Père désire en ce soir Les Jésus Christ est Seigneur il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou féchira, toute l'eau confessera que Jésus est Seigneur. Jésus Christ. Il est Seigneur, il est le seul qui a reçu le nom, au-dessus de tout nom, les bassins des beaux, tout genoux fléchira. Tout genou doit fléchir et toute l'on confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Alléluia, tout genou fléchira, toute l'on confessera que Jésus est Seigneur, oh, il est Dieu, il est né de Dieu. Il est la lumière, né de la lumière, il est vrai Dieu. Il a été engendré, non pas créé, il est de la même nature que le Père ont été créés par lui les étoiles ont été créées par lui la lumière a été créée par lui la terre a été créée par lui la mer a été créée par lui tout a été fait il est roi il est né de roi il est la lumière, né de la lumière, il est vrai Dieu. Enchanté, non pas créé, de même nature que le Père. Par lui, tout a été fait. Il est Dieu, il est né de Dieu. Il est la lumière, il est né de la lumière, il est vrai Dieu. Il a été engendré, non pas créé, il est le domaine de la même nature que le Père. Par lui, ciel et terre ont été créés, par lui les étoiles ont été créées, par lui le soleil a été créé. Par lui, l'univers a été créé. Par lui, la nature a été créée. Par lui, tout a été fait. Ce soir, nous sommes là pour te contempler, Jésus. Jésus, toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom. Toi qui es le nom au-dessus de tout nom. Toi qui es le nom suprême. La Bible dit que tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira devant ton nom. Tout genou fléchit devant ton nom. Tout ce qui porte un nom doit fléchir devant ton nom. Tout ce, qui, tout ce qui a un nom doit fléchir devant ton nom, Jésus. Tu es le nom suprême. Tu es le nom élevé en dignité. Tu es le nom au-dessus de tout nom. Tu as reçu le nom au-dessus des anges. Tu as reçu le nom au-dessus des esprits. Tu as reçu le nom au-dessus de, de, de, de, de la création. Tu as reçu le nom au-dessus de la créature. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne ne peut t'égaler. Tu es le nom au-dessus de tout nom. Devant toi, tout ce qui porte un nom doit fléchir. Devant toi, la maladie fléchit. Devant toi, les autorités fléchissent. Devant toi, les grands de ce monde, les rois de ce monde fléchissent genoux. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Gloire à L'agneau, gloire à Jésus, l'agneau de Dieu, gloire à Fils de Dieu, le tout puissant, Jésus est l'agneau, l'agneau parfait, Jésus l'agneau, que ton nom est infini, manquant. Que ton nom est infini Mon camp, que, que ton nom est magnifique Que ton nom est magnifique Que ton nom est magnifique Oh, oh, oh Jésus Que ton nom est magnifique que tu nos es que est oh, Senhor, oh. ton nom est infini, mon grand, oh, ta majesté se lève au-dessus des cieux roi. Que ton nom est infini, mon grand. Oh, ta domination s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Oui, ta domination s'élève au-dessus de toute intelligence. Que ton nom est infini. Mon grand. Infiniment grand, oh Dieu, oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, Jésus, s'élève au-dessus des cieux. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Ta royauté se lève au-dessus des cieux. Ta sagesse se lève au-dessus de toute sagesse humaine. Ton intelligence se lève au-dessus de toute intelligence humaine. Ton royaume se lève au-dessus de tout royaume humain. Ta force se lève au-dessus au de toute force humaine. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne qui peut t'égaler, Jésus. Il n'y a personne qui peut se comparer à toi. Dans le ciel et sur la terre, tu es le seul Dieu qui fait toutes choses à mes veilles. Ta majesté oh, se lève au-dessus des cieux. Que ton nom. Est infini, oh Jésus, que ton nom est infini, mon Oh, je lèverai mes mains en ton nom. Oh, je lèverai mes mains pour te lever. Je bénirai ton Seigneur, toute ma vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je lèverai ma voix en ton nom. Je lèverai Jésus, m'aimer en ton nom, m'aimer en ton nom. Je glorifierai le matin, à midi, le soir, à la nuit. Dans ce nom car ta bonté vaut mieux que la vie, je lèverai ma voix en ton nom. Je lèverai mon cœur pour ta gloire Je laisserai sortir de mon âme, de mon cœur Des chants de reconnaissance Car ta bonté vaut mieux que la vie oh, Car tu es Dieu au-dessus de la terre Tu établis ton trône Dans les cieux Car tu es Dieu Au-dessus de la terre Tu établis ton trône Dans les cieux Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu te gloire. Tu es roi. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu te gloire.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 tu es roi. Yeah. Allons entends mon cœur, mon esprit qui te loue en ce soir. Entends ce chant d'amour. De l'enfant que tu as racheté de la malédiction. De la perversité, je prendrai ces faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es pour moi. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime Jésus, alors entends mon cœur. Allons entend mon cœur, entends les battements de mon cœur, entend mon cœur qui bat pour toi, entends les cœur, entend les battements de mon cœur, entend les battements de mon cœur, entend les battements de mon cœur, entends les battements de mon cœur, entends les battements de mon cœur, rébassé et débolobassé, mon cœur bat pour toi en ce soir, mon cœur bat pour toi en ce soir. J'ai des palpitations pour toi en ce soir. Mon cœur bat pour toi. Mon cœur bat pour toi. Entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Je prendrai ces faibles mots. Je prendrai ces faibles mots. Je prendrai ces faibles mots du dictionnaire. Je prendrai ces faibles mots des êtres humains. Ces mots qui ne sont pas ta dimension. Ces mots qui ne t'arrivent pas à la cheville. Ces mots qui ne sont pas ta dimension. Mais je les prends quand même pour t'exprimer qu'un Dieu merveilleux tu es pour moi. Je les prends quand même pour exprimer Combien de fois je t'aime, je les prends quand même pour exprimer ma reconnaissance envers ce Dieu qui m'a sauvé. Je les prends quand même pour exprimer combien de fois je t'aime. J'emprunterai ce, ces faibles mots du dictionnaire pour te dire quel Dieu génial tu es. Quel Dieu extraordinaire, tu es Quel Dieu génial, tu es Quel Dieu compatissant, tu es Quel Dieu formidable, tu es Quel Dieu extraordinaire, tu es Quel Dieu compatissant, tu es Quel Dieu génial, quel Dieu formidable, tu es quel Dieu admirable tu es. Je prendrai ces faibles mots. Je prendrai ces faibles mots qui n'ont pas d'importance, qui ne t'arrivent pas la cheville. Ces mots qu'on donne au roi sur la terre. Ces mots qu'on accorde aux politiciens de ce monde. Ces mots-là ne t'arrivent pas la cheville. Mais je les emprunte quand même. Pour te dire combien de fois je t'aime Pour te dire combien de fois je t'aime Je ne pourrai pas Te dire combien je t'aime Te dire tout mon amour Alors entends mon cœur Adorateur, adoratrice ce soir Laisse ton cœur Laisse ton cœur adorer le roi des rois Ce soir Ouvre ton cœur complètement à ce Dieu, ce Dieu vivant. Ce Dieu-là, lorsqu'on on, on le goûte, on n'a plus envie de goûter une autre nourriture. Ce Dieu-là, lorsque on le touche, on n'a plus envie de toucher quelqu'un d'autre. Ce Dieu-là, lorsque on le rencontre, on n'a plus envie de rencontrer quelqu'un. Ce Dieu-là, lorsqu'on le croise, on ne veut plus croiser quelqu'un d'autre à part ce Dieu-là. Et je parle de Jésus en ce soir. Ouvre-lui tout ton cœur. Tu es le roi des rois. Oh, oh, oh. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être adoré, et tu es digne d'être apprécié, Jésus, et tu es digne d'être exalté. Abba, Père, ben, et tu es digne d'être proclamé. Nous ne cesserons jamais de proclamer que tu es digne d'être adoré. Oh Jésus, nous t'apprécions. sous qu'il est beau de voir ton visage, qu'il est agréable de passer des beaux moments en ta présence, qu'il est bon de te contempler, Père, nous t'adorons. Lorsqu'on te voit, lorsqu'on te voit, nos visages ne secouent point de honte, Père, nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Oh oh, oh, oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Jésus, et tu es digne d'être apprécié. Oui Jésus, et tu es digne d'être élevé. Ce soir nous oublions tout le monde, oh. et tu es digne d'être apprécié. Nous ne sommes pas fatigués, nous ne voulons pas quitter ta présence. Oui tu es digne d'être apprécié. Oui Jésus, tu mérites nos louanges. Jésus, tu mérites la gloire. Paix, nous t'adorons ce soir. Paix, nous t'adorons. Paix, nous t'adorons. Paix, nous t'apprécions. Père, nous t'exaltons, Père, nous te glorifions, Père, nous t'élévons, encore et encore, encore et encore. Nous ne sommes pas fatigués, le matin nous allons t'élever, à midi nous allons continuer, le soir nous allons encore le faire, la nuit nous le ferons tous les jours de notre existence, Père. No time Oh, this kind of I never see your type. Oh, eh, this kind of do. Oh. Blessed be your holy name, Labayente. Je l'adore ce soir parce que je n'ai pas vu quelqu'un comme lui, je l'adore ce soir parce que je n'ai pas vu de plus grand que lui, je l'adore ce soir parce qu'il est tellement extraordinaire, il est tellement génial This kind God, oh, oh, I never see your typo. Oh. This kind God, oh, blessed be your holy name. This kind God oh, I never see your type typo. Oh, oh, oh, oh, this kind God oh, oh, bless be a holy name. This kind God oh, this kind God, oh, God this kind God, this kind God, this kind God, oh, I never see a typo. Ce Dieu qui suppose, ce Dieu génial. là. Ce Dieu formidable, ce Dieu généreux, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'égaler à lui Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se comparer à lui Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire « je suis l'égal du roi des rois » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se prononcer pour dire « que moi aussi j'ai créé un ciel » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se prononcer pour dire que moi j'ai créé la terre avant celui qui dit qu'il a créé le ciel et la terre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'élever et défier Dieu pour dire que moi aussi j'ai créé une mer, j'ai créé la mer avant celui qui dit qu'il a créé la mer? Il n'y a personne. Disque I got, I never see on type, oh. Disque I got, oh. Ce dieu génial. Je n'ai pas vu quelqu'un comme lui, oh. Ce dieu formidable. Je bénis son Saint-Nom. Ce Dieu génial. Ce Dieu des cas compliqués. Ce Dieu des cas difficiles. Ce Dieu génial. Je n'ai point vu comme lui. Ce Dieu qu'on appelle le Dieu de miracles. Je n'ai point vu quelqu'un qui opère des miracles comme lui. Ce Dieu formidable. Oh oh them a This kind This kind of God. Oh. I never see your typo. This kind of God. be our oh. holy name. This kind God. This kind of God. I never see your typo, Jesus. This kind of God. Oh. Bénissons le nom du Seigneur. Bénissons le nom de ce véritable Dieu. Bénissons le Dieu qui n'a pas d'égal. Les rois sur la terre, ils ont des égales. Les présidents ont des égales. Ceux qui disent qu'ils ont créé des choses sur cette terre, ils ont des égales. Mais le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, il n'a pas d'égal. Il n'a pas d'égal. C'est ce qui fait sa force, il n'a pas d'égal. C'est ce qui fait, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait sa gloire. Il, il, il n'a pas d'égal. Il est trop génial. C'est ce qui fait, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait sa grandeur. Il n'a pas d'égal. Ce Dieu que nous adorons, il n'a pas d'égal. Ce Dieu merveilleux, il n'a pas d'égal. Ce Dieu formidable, il n'a pas d'égal. Ce Dieu tout puissant, il n'a pas d'égal qui peut se comparer à lui qui peut se prononcer être légal de Dieu qui peut se prononcer être légal du roi des rois et du seigneur des seigneurs il n'y a personne sur la terre dans les cieux sous la terre il n'y a personne il n'y a personne il n'y a personne i God who is powerful I serve a God who is mighty, oh, this God is a good God, you can call him a miracle. We serve a God who is powerful, we serve a God who is mighty, oh, this God is a good God. You can call him a miracle. Nous servons un dieu puissant. Nous servons un dieu génial. Ce dieu, il n'a pas d'égal. Il s'appelle dieu de miracles. Ah. Nous servons un dieu formidable. Nous servons un dieu génial. Oui ce Dieu il n'a pas d'égal Il s'appelle Dieu de miracle Oui nous servons un Dieu formidable Nous servons un Dieu génial Ce Dieu il n'a pas d'égal Il s'appelle Dieu de miracle Il s'appelle Dieu compatissant il s'appelle Dieu formidable, oh, il s'appelle Dieu El Shaddai, il s'appelle Dieu compatissant, il s'appelle Dieu formidable, this God is a good God.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 Yo yo yo, yo, yo, yo, yo, Yo, yo, yo, yo. Il s'appelle Dieu de miracle. Adorateur, adoratrice, nous servons un Dieu génial. Nous servons un Dieu formidable. Est-ce que tu peux écrire en ce soir en commentaire, je sais un Dieu formidable. Je sais le Dieu génial. Je sais le Dieu puissant, je sais le Dieu vivant, je sais le véritable Dieu. Et son nom c'est l'opérateur de miracles, son nom c'est le faiseur de miracles, son nom c'est le Dieu fort et grand, le Dieu puissant. Quelle est cette montagne qui peut empêcher le roi des rois d'agir dans notre vie Il n'y a rien qui peut empêcher le Seigneur d'agir. Son nom est le Dieu de miracles, son nom est le Dieu de miracles. Son nom est le Dieu de miracles. Son nom est le Dieu de miracles. Il y a un chant qui dit « Porte éternel, porte les veines que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire Jésus-Christ roi de gloire. Porte éternel, porte les veines les portes éternelles les portes de la maladie, les portes du chômage, les portes de la malédiction, les portes du blocage, les portes des montagnes, élevez-vous lento maintenant. Élevez-vous maintenant, élevez-vous maintenant. Élevez-vous, allez dans la mer, allez dans les lieux arides maintenant. Vous n'avez pas votre place. Alléluia, adorateur, adoratrice, est-ce que quelqu'un de là où se trouve peut acclamer le roi des rois et le seigneur des seigneurs je sens dans mon cœur que le Seigneur est vraiment content parce qu'il a gréé notre louange, il a créé notre sacrifice de reconnaissance comme le sacrifice d'Abel en ce soir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de là où tu te trouves Est-ce que s'il si, si y a quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu peux sourire même si tu, es avec, même si tu es en famille, même si tu es avec tes enfants, même si tu es avec ton mari, souris. C'est-à-dire que imagine un peu le Seigneur Jésus... Imagine un, peu, imagine un peu ta tête qui est couchée sur le cœur de Jésus et commence à sourire. Commence à être content, commence à, à sourire, souris un peu. Souris, parce que le, le Seigneur que nous adorons, celui que nous servons, c'est un Dieu génial, c'est un Dieu formidable. Vous savez, Jean était couché sur le cœur de, de, de, de Jésus. Il était tranquille, il était comme le bébé gâté. Il était tranquille, il était tranquille, il était tranquille. Vois-toi comme si ta tête était sur le cœur de Jésus en ce soir. Nous te disons merci. En ce soir, je voulais partager quelque chose avec vous. Mais d'abord, je veux qu'on chante ce chant-là pour introduire, pour introduire cette euh, exhortation-là. Je veux dire à quelqu'un, quelle est la situation que tu traverses et que tu penses que Dieu ne peut pas gérer? Quelle est cette difficulté que tu traverses et que tu penses que... Cela est trop compliqué pour, pour le Seigneur. Quelle est cette situation qui, qui, qui, qui est en train de te fatiguer Quelle est cette situation qui t'empêche de dormir Quelle est cette situation qui te fait pleurer comme Anne et que Dieu ne peut pas gérer Quelle est cette situation qui est en train de te, de te rendre triste Quelle est cette situation qui fait que tu es en train de, te, de, de, de, de rester dans ton coin qui fait que tu as le visage des faits. Quelle est cette situation-là? C'est qu'un problème qui ne peut pas gérer. Je ne choue jamais. C'est qu'un problème qui ne peut pas régler. Il ne mange jamais. C'est quelle promesse qu'il ne peut pas réaliser? Oh. Eh, eh, eh. Il ne ment jamais. Eh. Qu'est-ce qu'il t'a dit qu'il n'a pas pu faire? Dieu oh. Oh, oh, oh. ne choue jamais. Eh. C'est qu'un problème qu'il ne peut pas régler. Eh. Il ne mange jamais, eh, c'est quel miracle qui ne peut pas opérer, eh, eh, eh. c'est quel montagne qui ne peut pas déplacer, oh, oh, oh, oh. c'est quelle maladie qui ne peut pas guérir, eh, eh, eh. c'est quel enfant qui ne peut pas te donner, eh, eh, eh. C'est qu'un problème qui ne peut pas résoudre. Eh, eh, eh, eh. C'est qu'un problème qui ne peut pas gérer. Eh, eh, eh, eh. Il n'y a aucune situation qui fait peur à Dieu. Il n'y a aucune situation qui fait trembler le roi des rois. Il n'y a aucune situation qui peut rivaliser avec la puissance de Jésus le roi. Il n'y a aucune situation qui peut empêcher Jésus de faire ce qu'il veut dans ta vie. C'est quelle montagne il ne peut pas déplacer? C'est quel enfant qu'il ne peut pas te donner pendant qu'il a distribué des enfants dans la Bible? C'est quel problème qu'il ne peut pas régler? Qu'est-ce qui est difficile à Dieu? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est impossible à Jésus? Rien. Alléluia. Et en ce soir, je voulais partager quelque chose avec vous. Et... Cette petite exotation a pour thème laisse tes béquilles en ce soir. Laisse tes béquilles. Je parle à quelqu'un en ce soir et je parle à moi-même. Laisse tes béquilles. Laisse tes béquilles en ce soir. Laisse tous les les appuis humains, humains en ce soir. Laisse laisse laisse laisse les béquilles en ce soir. Je veux dire à quelqu'un laisse tes béquilles. Laisse les béquilles, laisse les appuis humains. laisse tout tomber. Laisse, laisse tout. Laisse tout tomber. Laisse la confiance dans les hommes en ce soir. Enlève ta confiance aux grands en ce soir. Refuse de mettre ta confiance, ne mets plus jamais ta confiance dans, dans, dans les grands en ce soir. Parce qu'ils ne peuvent rien t'apporter. Tout ce qu'ils peuvent apporter, ce n'est que la tristesse. Tout ce qu'ils peuvent apporter ce n'est que le malheur. Tout ce qu'ils peuvent apporter, ce n'est que le, le, le, le désespoir. Abandonne les béquilles en ce soir. Qu'est-ce que j'appelle béquilles en ce soir C'est mettre sa confiance dans les grands. Qu'est-ce que j'appelle béquilles en ce soir C'est s'appuyer sur les grands. Qu'est-ce que j'appelle béquilles en ce soir C'est s'appuyer sur les promesses humaines. Qu'est-ce que j'appelle béquilles en ce soir c'est s'appuyer sur les choses de ce monde. Laisse tout tomber. Laisse les promesses humaines humaines en ce soir. Et je voudrais qu'on prenne on prenne ce passage en ce soir. Dans le livre d'Ésaïe, nous allons le partager ensemble rapidement. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 30, versets 1 à 3. Ésaïe 30, verset 1 à 3. La Bible nous dit, malheur dit l'éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la, promesse, sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Verset 3, la protection de Pharaon sera pour vous une honte. Et l'abri sous l'homme de l'Égypte, une ignominie. La Bible dit que malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Le malheur n'a rien à voir avec la malédiction. Le malheur, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit, le, quand un malheur arrive dans la vie de quelqu'un, c'est la tristesse. C'est la tristesse. On, voit, on, on, on ne voit pas le sourire, on voit que la personne a le visage fermé. C'est la tristesse. Je veux dire à quelqu'un, on se soit. Nous devons tous prendre la résolution, y compris moi, de refuser de mettre notre confiance à un homme. Amen. Parce que lorsqu'on met notre, notre confiance à un homme, et souvent il arrive, vous savez, quand nous sommes des enfants de Dieu, et que nous demandons quelque chose à Dieu, on a pour habitude de penser que non, le Seigneur nous a oubliés, ou bien Dieu ne nous attend et Dieu ne nous entend pas. Oh, il nous entend très bien. Si nous savons qu'il n'y a pas de péché dans notre vie, c'est que Dieu nous entend. Dieu nous entend très bien. Mais souvent, il y a des miracles. Il y a des miracles. Exemple, une femme qui demande un enfant. Il y a des miracles. Des miracles qui doivent d'abord faire neuf mois. Amen. Il y a des miracles qui doivent faire neuf mois avant, avant, avant, avant, avant, avant de sortir. Il y a des miracles. Comme les éléphants, les, les, les gens disaient que pour que un éléphant puisse mettre bas, il faut il faut que l'éléphanteau passe deux années dans le ventre de sa mère. Et il y a des miracles qui doivent, qui peuvent durer deux ans. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur t'a oublié. Non. Vous savez, souvent, lorsqu'on télécharge des films, ou bien quand souvent les gens viennent, ils filment des, des, des programmes. Souvent, le programme est tellement lourd qu'on demande on ne peut pas on peut pas télécharger ce programme là sur une clé. Donc on demande aux gens d'avoir une une un disque dur, c'est ça non Voilà. Pour pouvoir mettre tous les programmes qu'on a filmé là-dessus. Et souvent dans le téléchargement tellement la vidéo est tellement lourde que ça vient un peu un peu et souvent ça s'arrête. Tu as l'impression que ça ne va pas arriver. Tu as l'impression que tu as un problème de connexion. Non, ce n'est pas le problème de connexion. Le truc est lourd. Ton miracle est tellement lourd. Ton miracle est tellement solide. Ce que Dieu est en train de préparer pour toi est tellement lourd. Ton miracle est tellement consistant. Que Dieu ne peut pas te donner quelque chose à l'avant. C'est-à-dire un truc à peu près. Non. Dieu prépare quelque chose de lourd pour toi. Dieu est en train de te préparer, c'est comme un pasteur le disait dans notre église. Dieu est en train de te préparer un miracle éléphant. Ce que Dieu est en train de préparer pour toi là, c'est un miracle qui va qui, qui, qui sera qui va durer pour l'éternité. Amen. Donc souvent quand on ne voit pas la main de Dieu, ne soyons pas tristes. Je veux dire à quelqu'un, oublions même la tristesse. Il est, il, la, la Bible dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître votre besoin à Dieu par la prière et par les supplications, suivies des actions de grâce. Ne nous, nous inquiétons de rien Parce que le miracle est en cours de téléchargement Le miracle est en train d'être téléchargé Si ça s'arrête Ce n'est pas qu'il y a un problème de connexion Ce n'est pas qu'il y a un problème chez Dieu Ce n'est pas que toi-même il y a un problème chez toi Non, il faut Il faut avoir le discernement pour connaître Quel est le miracle que tu as demandé à Dieu Est-ce que ce n'est pas un miracle de neuf mois Est-ce que ce n'est pas un miracle Qui doit durer Qui doit être solide de deux ans Et pendant ce temps tu as eu la révélation. Et maintenant, tu commences à prendre le temps à célébrer l'éternel pour ton miracle. Je vais vous donner un petit témoignage. En 2018, lorsque l'éternel m'a fait la grâce de pouvoir, de pouvoir travailler. Et ce travail-là, moi, je n'avais jamais travaillé. Je n'avais jamais travaillé. Et j'avais quitté mon père en 2018 à Yopougon. Et je suis venu à Makouri. Et quand je suis arrivé à Makouri, j'ai appelé... J'étais je, je dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans des prières, bon j'ai l'habitude de dire des prières de Jabeth, des prières de lamentation, tout ça, tout ça, tout ça. Souvent je me retirais un peu pour prier. Et arrivé un moment, j'étais là comme ça, je fais une petite prière. Et il y a une tante qui m'a appelé, qui m'a dit, lève-toi, va à commencer chez mon mari. Il a besoin de, de, de toi et ton, et ton cousin là-bas. Et un ami... Allez-y ce matin-là. Donc nous, on a banalisé même le truc. On s'est dit que bon, c'est les trucs, ils vont nous dire de soulever les cartons, ils vont nous dire de faire les trucs. Bon, ça là, si nous on va, on ne va pas faire tout. On arrive là-bas, sur place, en même temps, nous parle d'embauchement. Donc, moi-même, j'étais étonné. Je dis, ah, je n'ai pas mis ça dans mon programme. Oh, le Seigneur va me rappeler mais les, toutes les prières que tu étais en train de faire. Là, tu pensais que je ne t'écoutais pas ou bien donc j'ai écouté et lorsqu'on a, on a commencé le travail on a envoyé nos papiers, ils nous ont registré, ils nous ont déclaré à la CNPS, tout et c'est là maintenant le Seigneur va utiliser les gens dans l'entreprise pour me parler maintenant, pour dire ce qui s'est passé et écoutez bien qu'est-ce que l'éternel a fait pendant que moi j'étais en train de prier je ne savais pas, pendant que je priais pendant que je me lamentais pour dire que Dieu m'a oublié il y avait des gens dans l'entreprise ces gens là ils avaient fait une première gaffe dans l'entreprise Ils ont fait une première gaffe dans l'entreprise C'est-à-dire qu'il y a eu vol Le patron a fermé les yeux Et ils sont allés jusqu'à faire jusqu'à trois fois Et à la troisième fois, ils étaient obligés Le Libanais était obligé de les envoyer en prison Donc c'est-à-dire que dès qu'ils partaient en prison Dès que nous on rentrait, on nous a embauchés. Donc le Seigneur m'a dit que tu vois, je t'ai en train de préparer. Pendant que tu t étais en train de prier, prier, prier, là, il y a des gens, je t'ai en train de préparer, je t'ai en train de préparer ta place là-bas. Il y a des gens qui, c'est-à-dire qui, qui n'ont pas donné eh, de la valeur au travail qu'ils avaient. Donc, j'étais en train de leur donner une, une, une chance. Je leur ai donné une deuxième chance. À la troisième chance, j'ai jugé bon de les vider. Et vous voyez, or, pendant que je priais, je me lamentais, Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Dieu est en train de préparer tout cela avec ces gens-là. Il est en train de préparer le miracle. Il est en train de préparer mon embauche. Pendant ce temps, moi, j'étais en train de me lamenter pour dire « Dieu ne m'entend pas oh, ». Or, le miracle était en cours. Le miracle était en cours de téléchargement. Et lorsque le, la vidéo a fini d'être téléchargée, c'est là que les, les, ces gens sont, ont été vidés. Et nous, on les a remplacés. On nous a embauchés sur le champ. Je n'ai rien compris. J'ai vu que le Seigneur est extraordinaire. Et... et à la suite, eux-mêmes, les, les, les patrons de cette entreprise, ils ont vendu l'entreprise. Donc en 2019, on, on s'est laissé. Et c'est ainsi, dans mes moment de prière, en, de, eh, en 2021, là, puisque je demande à Dieu le travail, le Seigneur m'a donné une stratégie. Le Seigneur m'a dit. Donc lorsque j'ai énuméré beaucoup de sujets, et quand j'arrive sur le sujet du travail, le Seigneur en même temps me rappelle ce qu'il avait fait pour le premier travail. J'ai dit, waouh! Donc je vous assure que je commence à glorifier le Seigneur. Il dit, non, tu es tellement génial, toi tu as ta manière de faire tu as une stratégie à toi, donc vraiment pour le travail là, je te laisse gérer parce que c'est ta spécialité je ne peux pas me lamenter encore là-dessus donc je veux dire qu'il y a des miracles qui sont en cours de téléchargement, Dieu n'a pas oublié quelqu'un ton miracle peut être un, un, un, un enfant Ça doit, tu dois faire neuf mois d'abord avant d'enfanter ce miracle là, ton miracle doit faire au moins deux ans, par rapport peut-être si c'est un miracle éléphant, un miracle solide, un miracle lourd donc que personne ne mette sa confiance à un homme. Vous savez, lorsqu'on met la confiance à un homme, les hommes ne sont pas le problème. Souvent, un homme peut avoir tout l'argent du monde. <rire> Mais tu as demandé peut-être quelque chose à quelqu'un, une somme à quelqu'un, et la personne te dit, bon, demain à 14h, je vais te donner. Vous voyez, non la Bible, a dit, la Bible a dit, si vous voulez faire quelque chose, dites si Dieu le veut. Lui, il n'a même pas dit si Dieu le veut. Hein. Il compte sur sa propre force. Or, c est, c est, c est, il ne détient pas son souffle. Il peut ne même pas mourir. Mais, quelque chose... Le, le, le, le, le jour qui suit peut enfanter quelque chose de nouveau. Et vous voyez, dans la famille de cette personne, on peut l'appeler pour dire qu'il y a un cas urgent, cette nuit-là même, à minuit. Comment il fait L'agent qu'il avait prévu pour toi, là, il va prendre pour aller régler automatiquement ce qui est dans sa famille, ce qui est urgent à minuit. Là. Et toi, ton rendez-vous de 14h. Pas qu'il ne voulait pas t'aider... Mais il a pris cet argent-là pour pouvoir aider quelqu'un, pas qu'il est méchant. Est-ce que tu vois, oh, toi tu as mis ta confiance en lui. Et lorsqu'il t'appelle pour dire, ah je ne pourrais pas vraiment vraiment t'aider parce que vraiment j'ai eu un souci, tout ça. Toi tu vas mettre dans le cœur pour dire que l'homme est l'homme, il n'a pas de parole. Non, il a sa parole. Mais quelque chose est arrivé et il a utilisé l'argent pour quelque chose, une urgence dans sa famille. Amen. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas commencer à être triste. Rester dans ton coin. C'est pourquoi la Bible dit que malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Ça, c'est le chapitre 31. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Qui s'appuient sur des chevaux et, et, et se fient à la multitude des chats et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le sein d'Israël. La seule personne... Et, et, et, vers qui nous devons nous tourner c'est l'éternel c'est l'éternel parce qu'avec lui c'est sûr avec lui nous savons déjà qu'avec lui là, le, notre Dieu il nous donne pas les choses comme notre pasteur pouvait le dire des choses des petits trucs des choses bizarres c'est à dire que des trucs qui ne vont même pas faire une semaine c'est à dire que des portables chinois qui vont vite se gâter notre Dieu il nous donne quelque chose des choses qui ont, qui ont, qui ont, qui ont une valeur Amen. C'est pourquoi j'ai terminé avec ce chant pour dire que c'est quel problème ou bien c'est quelle promesse Dieu t'a Dieu, Dieu, Dieu faite et qui n'a pas réalisé et qui ne peut pas réaliser. C'est quelle situation Quelle est cette montagne que tu penses que Dieu ne peut pas ôter Il n'y a rien. Ne mettons plus notre confiance aux hommes. Ne mettons plus notre confiance aux hommes. Non, il a, parce que lorsqu'on met notre confiance aux hommes, c'est la tristesse. Puisqu'il peut arriver quelque chose, la personne peut avoir quelque chose, la personne peut avoir une urgence et il utilise l'argent qu'il veut te donner le, demain. Tu fais comment On ne va pas dire que cet homme est méchant. Non, mais il a réglé le problème de sa famille. Parce que lui aussi, il se dit que demain, il va pouvoir aller au travail, il va trouver une situation. Il va, pouvoir, il va pouvoir trouver une situation où il va aller à la banque. Il va à la banque, il y a un problème sur sa carte. Ce n'est pas de sa faute. Mais Dieu est en train de. de, de, de C'est-à-dire, Dieu permet tout ça-là pour te dire que tu dois tourner tes regards vers lui et non sur un homme. Tout ça-là, Dieu est en train de nous enseigner. C'est des épreuves que Dieu nous laisse passer par ces épreuves-là. Il veut nous enseigner. Vous savez, non, Dieu est un Dieu jaloux. Il ne va jamais batailler sa gloire avec un homme. Parce que lorsqu'on va nous donner quelque chose, qu'un homme va nous faire une promesse, on vient, et hey, ce homme-là, il est gentil, on commence à élever ce homme-là. Ce homme-là, il est ceci, ce homme-là, il est ceci. Ce homme-là, Dès qu'on a un problème, on va aller voir ce homme-là. Dès qu'on a un souci, on va aller voir cette dame-là. Non. Oh, Dieu veut qu'on se tourne toujours vers lui. Parce qu'on se tourne toujours vers lui et que lui répond, nous allons aller faire sa publicité. Et Dieu, il aime ça. Amen. Ne mettons plus notre confiance dans les hommes. Je voudrais qu'on prenne aussi le Romain chapitre 8. Excusez-moi, il est déjà là. On va, on va finir tout de suite. Donc on va prendre Romain 8. Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14. La Bible dit que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Son Fils de Dieu. Amen. Avant même de se lever pour aller demander quelque chose à quiconque, avant même de se lever pour faire quoi que ce soit, nous devons toujours nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit ne nous a pas dit de faire quoi que ce soit, on ne le fait pas. Moi-même, je, je, je fais partie, hein, je suis en train de m'enseigner moi-même, parce que c'est des trucs... Tout ce que je viens dire, souvent quand j'ai la possibilité de, de, de faire des adorations, de faire mon temps d'adoration, c'est des trucs que je vis, que je viens essayer de partager, pour qu'on essaie de partager ensemble. Le Seigneur m'a dit, cette semaine-là, pour ceux qui me suivent, souvent peut-être sur Facebook, qu'on a mis, vous allez, vous allez voir peut-être beaucoup de changements, parce que je ne serai pas maintenant dans tout. Je ne serai pas dans tout, parce que tant que le Saint-Esprit ne va pas me dire de faire quelque chose, je ne vais pas le faire. Et le Seigneur a poussé jusqu'à me dire, même quand tu dois aller prester, ne va pas. Tant que mon esprit n'est pas avec toi, ne va pas. Parce que si je ne suis pas avec toi, tu vas aller faire ce que tu veux, tu vas aller te produire. Et puisque je suis un enfant de Dieu, la frustration va venir sur mon visage. Donc, nous devons avoir le discernement. Tant que le Saint-Esprit n'a pas dit, fais ceci, tu ne fais pas. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu et nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Ne nous inquiétons de rien. Faisons en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, toutes sortes de prières. Dès qu'il y a un souci, allons-y euh, mettons-nous au pied du roi des rois. Exposons ce problème-là. Après avoir fini d'exposer, commençons à l'adorer, commençons à lui dire merci parce qu'il a géré la situation. C'est comme ça. Dès qu'on finit, voici le sourire à mettre sur notre visage. Faisons attention à ce qui rentre dans notre cœur. Faisons attention à ce que nous, en, nous, nous, nous, nous gardons dans le cœur. Ce n'est pas tout qu'on doit garder dans le cœur. Parce qu'il y a des choses qu'on veut mettre dans le cœur qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui détruisent notre relation avec le Seigneur. C'est ce petit message là que j'avais à partager avec vous. Jetons tous nos béquilles Et concentrons-nous concentrons sur le Seigneur Le roi des rois Amen Et je veux terminer avec ce dernier chant là Si tu le connais On va le chanter ensemble Et on va terminer Il est déjà 22h10 J'ai dépassé l'heure Vraiment excusez-moi Et que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus Si tu veux le louer Sache Il faut que tu le fasses avec le cœur si tu veux le louer, lâche, les pensées qui t'attachent te font peur. Si tu veux le louer, aime, ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème, le vent que tu recamperas demain. Pas besoin diplôme, pas besoin la terre. Alléluia j'ai oublié les paroles, mais sache que si tu veux le louer, si tu veux louer le Seigneur, lâche les pensées qui t'attachent et qui te font peur. Si tu veux louer le Seigneur, si tu veux, que tu veux voir la gloire du Seigneur, lâche tous les béquilles, lâche tous les béquilles, lâche tous les secours humains, lâche tous, lâche tous les secours égyptiens et concentre-toi sur le Seigneur est le regard fixé uniquement sur le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, adorateur, adoratrice. Vraiment, j'ai été béni de partager ces moments d'adoration avec vous. Et il y a longtemps que je suis passé à ces moments-là. Je vous dis merci. Et je m'excuse aussi si souvent je, vous ne me voyez pas connecté en train de participer. C'est ainsi, il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements, beaucoup de programmes au niveau de notre église. C'est pour cela. Que Dieu vous bénisse, adorateur, adoratrice. Souvent, je peux être connecté. Et puis, comme il y a le Wi-Fi, ça reste connecté comme ça jusqu'au lendemain matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, adorateurs, adoratrices, et que Dieu bénisse ceux aussi qui, veulent nous, qui vont nous prendre en cours sur YouTube. Que Dieu bénisse la vie de tout un chacun. Et Dieu, que Dieu exauce les prières de tout un chacun. Et que Dieu nous donne la révélation de nos miracles qu'il faut au nom de Jésus. Amen. Nous rendons toute la gloire à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, Amen, Amen, Shalom, Shalom, Shalom à vous adorateurs, adoratrices du Dieu vivant.